Bonjour, dans cette vidéo je vais répondre à la question comment gagner en bourse sans y consacrer beaucoup de temps. J'ai de temps en temps des personnes qui me posent la question euh, comment peut-on gagner en bourse, moi je n'ai pas beaucoup de temps, je travaille donc je ne sais pas y consacrer toute ma journée. Alors il y a selon moi deux techniques pour euh, ne pas consacrer énormément de temps. Soit vous investissez à long terme euh, sur des actions technologiques donc euh, comme actuellement euh, Amazon, Google, Facebook. Et vous attendez. Bien sûr, n'investissez pas trop d'argent. Euh, moi, je conseille d'investir 10 de son épargne euh, dans la bourse, surtout dans la bourse à long terme. Et Ensuite, il y a une autre technique qui consiste en une technique donc, de trading très rapide, le scalping. C'est la technique que je préfère et qui est une technique beaucoup plus active puisque si vous investissez sur le long terme, bon, ben, vous pouvez y consacrer une ou deux heures par mois et vous voyez si les choses évoluent dans le bon sens. Tandis que le scalping, c'est plutôt un trading que vous pouvez faire par exemple une heure le matin si vous ne commencez pas trop tôt à travailler. Vous pouvez très bien y consacrer 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure et à l'ouverture du marché particulièrement c'est très intéressant et vous pouvez prendre donc des trades très rapides. Donc le scalping ce sont des trades qui vont durer entre quelques secondes et quelques minutes donc si vous avez un tout petit peu de temps le matin, vous pouvez très bien faire un petit peu de scalping et ensuite euh, vous partez travailler. Et en, entre l'heure du midi aussi, c'est possible. Vers 13 h très souvent, les, les marchés bougent et c'est 13-14 h Donc si vous êtes euh, en pause repas, c'est l'occasion de trader un petit peu à ce moment-là. En fin de journée également, il est possible, vous pouvez euh, faire du scalping. Euh, L'euro-dollar par exemple ou d'autres euh, devises du Forex, continue à bouger toute la journée et parfois même tard le soir. Vous savez que le Forex est un marché qui est ouvert 24h sur 24 du dimanche soir au vendredi soir. Donc vous avez l'occasion de, de trader et même peut-être certains d'entre vous doivent rester éveillés tard ou travaillent la nuit et on dépose à ce moment-là. Vers 1h du matin, le marché du Forex bouge souvent également. Il faut dire que le marché asiatique ouvre à ce moment-là. Et ensuite, euh, vous avez les marchés américains qui ouvrent également en fin d'après-midi. Donc euh, là aussi ce sont des marchés que vous pouvez trader euh, en scalping si vous aimez euh, trader sur euh, les marchés américains. Donc il y a toujours moyen euh, en scalping de trader à court terme sur différents marchés. Je vous invite à, à surveiller ces marchés, à voir pendant plusieurs jours s'ils euh, évoluent euh, suffisamment rapidement et si vous avez l'occasion donc euh, de pratiquer le scalping. Les meilleurs indicateurs que je peux vous conseiller ce sont ceux que vous trouvez dans ma formation scalping qui est ma formation Ishimoku et euh, ils sont valables sur tous ces marchés. Donc quel que soit le marché que vous choisissez, vous pourrez utiliser ces indicateurs. Donc vous avez accès à mes formations, vous avez un lien ici au-dessus et en dessous de la vidéo et vous aurez ainsi les outils pour pouvoir tester euh, sur ces marchés-là et sans y passer énormément de temps, donc euh, gagner de l'argent sur ces marchés. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la et pour me retrouver dans une prochaine vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche et ainsi je vous retrouverai très prochainement dans une prochaine vidéo. à très bientôt, au revoir.